Salut à toutes et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous magnifiquement ah. bien. Je pour une nouvelle vidéo compagnie de personne parce que je n'ai pas. D'amis, aujourd'hui, amis, il y a une nouvelle mise à jour sur le skyblock d'hypixel qui s'appelle Fast Travel Update. Et aujourd'hui, je vais vous en faire euh, partager un peu tout ce qui se passe, etc. Vu que c'est le habitude d'habitude en anglais, vu que la plupart d'entre vous comprennent pas l'anglais, je me suis dit pourquoi pas vous expliquer un peu tout ce qui s'est produit. Donc, déjà pour commencer, vous savez tous que euh, la plupart des îles vous avez des portails comme ceci, donc de l'end de... du spider et tout ça. Malheureusement, ceci ne sera plus. Important, vous n'avez plus besoin d'en avoir parce que maintenant, lorsque vous allez cliquer sur votre petite euh, boussole ici, si on peut dire ça, la planète, vous cliquez et vous avez tous les portails débloqués. Donc je vais le mettre normal, Donc, vous devez débloquer tous les portails. Donc on peut voir l'end, le nether, le spider dance, le park, le Gold Mine, le deep cavern, le barn et le mushroom. Moi, je les ai craftés juste avant. Donc, la plupart d'entre eux sont, craft sont trouvables dans les collections. Donc, comme on peut voir ici, euh, le Mushroom Island, c'est comme le portail. C'est un peu comme les portails. Euh, je sais pas si vous vous souvenez, mais comme... Regarde, le portail, c'est ça pour faire le portail. Mais maintenant, pour faire le fast travel, c'est juste des trucs enchantés, en fait. À chaque fois, ils ont modifié, comme on peut voir, les carottes. Euh, on peut toutes les crafter. Ils sont tous débloquables, bien sûr, dans les collections. Donc, on va aller dans la collection, par exemple. Je crois que c'était de carottes. Euh, non, c'était de patates. Euh, travel to the barn et là on peut voir le récipient et tout Donc patate, euh, ça vous prend la collection aussi des cacao beans, je crois C'est cacao bean, euh, 5, donc 5000 cacao beans, vous l'avez ici Et ensuite il y a plusieurs autres collections dans le minage Je crois que c'est le lapis, euh, non pas le lapis c'est la redstone niveau 7 donc, Travel euh, Book, comme on peut voir pour Aladdin Cavernes, ainsi de suite. Bon, je ne vais pas toutes vous les faire parce que voilà, les crafts, vous allez pouvoir les découvrir vous-même, sont si dans les collections. Mais euh, lorsque vous craftez plusieurs papiers, comme vous pouvez voir ici, donc on a le Gold Mine, c'est celui-ci. Bon, je voulais montrer quelques-uns, ceux que je peux vous montrer. Donc, le Blazing. Le spider Dance, Spider-Den, Dance, il est cher et le End aussi, il est cher. Mais lorsque vous les avez tous, ça vous propose un petit menu comme ça. Et là, vous avez les menus rapides. Si vous êtes MVP+, donc euh, MVP+, vous avez accès à des papiers plus importants. Donc, vous pouvez vous téléporter directement au Castle. Donc, par exemple, je suis sur mon île et là, boum, je suis maintenant au Castle. Donc, vous pouvez aussi, euh, comme on a le Castle, c'est très simple, vous parlez à ce gars-là et il vous propose un papier contre 150 000 coins. Alors, euh, moi, par exemple, je suis un rabais vu que je suis... Euh, j'ai le Seal of the Family, mais normalement, c'est 150 000, je crois. Donc, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 150 000 de base. Donc, voilà, vous parlez à lui, vous, il vous donne un papier, vous l'activez et vous avez un papier de plus. Vous avez un papier en votre inventaire, boum, ça va faire un petit, un, un petit son, un petit son. Ensuite, il y a euh, le jungle. Donc, vous pouvez l'obtenir, celui-ci, euh, au viking. Donc, euh, le viking, il est par là-bas. Oups, je vais essayer de pas mourir et pas perdre mes effets de potion, ça serait vraiment bête. Mais vous devez faire la quête du Viking. Si vous ne savez pas comment faire, je mettrai un, un truc dans la description. Mais le Viking il est par là-bas, euh, ouais, juste là-bas, vous le voyez. Donc euh, ici, hop là, vous parlez au Viking. Vous devez faire la quête. Le Viking vous vend le truc pour la jungle. Ensuite, il y en a un dans le Dark Auction aussi. Donc, euh, regardez, Obtained by poaching It in the Dark Auction. Et aussi, le Dark Auction, maintenant, les amis, il a 4 euh, items qui vend à la place de 3. Donc, on va pouvoir faire le Dark Auction ensemble. Ensuite, la Crypt des Ghouls, celui-là, il est développé. Est, ça vous téléporte au Ghoul. Comme voilà, directement. Instant, vous êtes en plein milieu. Celui-là, il est débloqué, par exemple, dans les Slayer niveau 4 de Spider. Euh, je crois, ouais. C'est Spider niveau 4. Euh, Celui-ci. Euh, pas Spider, pardon, pardon, pardon, pardon, zombie niveau 4, pardonnez-moi. Donc au zombie niveau 4 vous avez celui-là Ensuite le Spider Dance Ensuite il y en a un qui s'obtient en tuant des araignées du Spider Dance Qui s'appelle euh, qui vous TP en haut du nez euh, du... En, haut, en haut du nid des araignées Moi personnellement je ne l'ai pas Le Blaze qui est normal Ensuite on a euh, celui qu'on peut obtenir en téléportant euh, directement au boss du magma Par exemple pour l'obtenir il faut tuer justement le boss du magma Et l'obtenir obtenir dessus Ensuite on a euh, le... celui qui vous TP directement dans le nid du dragon Celui-ci il est obtenable seulement sur les Stable dragon, donc c'est un rare drop sur les unstable dragon. Ensuite, bon, on a le Alling Cave, donc celui qui vous TP directement dans la cave pour faire les loups. J'ai essayé de l'avoir juste avant, c'est pour ça que je ferme un peu les loups, malheureusement je l'ai pas eu. Mais il drop sur les mobs, un peu comme le pet en soi. Ensuite, vous avez les trois autres qui sont normales. Donc si on désactive ça, vous avez ça, le private alien et le hub. Donc on va essayer, on va aller, au, on va aller sur le hub. Donc, hop, voilà, on va aller au dark auction. On va se prendre un peu de thunes, par exemple, avant. Parce que vous savez, ça prend de la thune. Je sais pas pourquoi ça lag autant. Depuis qu'ils ont, la... ont fait la mise à jour, il y a quelques minutes, là, Et ça lag de ouf. Donc, euh, on va se prendre 195 millions. On va aller au, au Dark Ocean, les gars. Il est dans deux minutes. Donc, euh, je vais vous reprendre dès qu'on est dedans. Et puis, euh, on va voir si on peut pas essayer de se procurer ce papier, donc je crois qu'il doit coûter à peu près 10 à 8 millions, je sais vraiment pas combien il coûte exactement, il faudrait peut-être que je regarde l'HDV avant qu'on y aille, on va regarder l'HDV, voir combien les papiers et tout ils coûtent, ça serait une bonne chose à faire, parce que je veux vais pas payer trop pour un papier ou quoi, vous voyez, je vais quand même rester dans les prix, euh, ça serait plus intéressant, donc le temps qu'on regarde, peut-être qu'il y aura pas d'ellipse, mais bon. Euh, donc, voyons voir, euh, les papiers, donc pour le dragon, oh, ok euh, ok, 146 millions. Euh, ok, d'accord. Ensuite, il y a quoi d'autre Il n'y euh, a pas d'autres papiers que je vois pas d'autres papiers là pour l'instant. Ah, hein. oh, il y en a un ici. Celui pour le magma, c'est 20 millions pour l'instant. Ok. Euh, je vais regarder vite fait les jellyfish, 15 millions. Parce que j'aimerais bien m'acheter un jellyfish aussi au Dark Auction. Il n'y en avait pas ici des jellyfish jellyfish légendaire, 40 millions à peu près. Ok, donc on ne va pas dépasser les 40 millions pour ça. Euh, et pour les papiers, il y en avait un là, c'était le magma. Hein. Euh, il y en a un autre ici, Dark Auction, 11 millions. Donc il ne faudrait pas payer plus que genre 5 à 10 millions. Sinon, ça serait une grosse perte. De Dragon Dest, euh, ça c'est un peu nul. Lui, lui, il est vraiment nul. Je ne sais pas pourquoi quelqu'un l'achète 5 millions. Tu peux le crafter toi-même, toi, toi, toi pardon. Donc voilà, on va aller au Dark Auction, les gars. Souhaitez-moi bonne chance. Je vous reprends dès qu'on est dedans. Ok, le Dark Auction commence, mes chers collègues. Donc on a 200 millions sur nous, on a plein de potions aussi, ils nous ont mis invisibilité 1 hein. Donc un cartel pet, malheureusement, je suis pas point intéressé à cet item Maintenant, ce qui paraît, il y a 4 items, et aussi le, dans la mise à jour, j'ai oublié de vous préciser, je vais vous dire vite fait Mais il y a, euh, les dragons maintenant, ils sont un peu plus, euh, ils, prennent, ils prennent moins de dégâts, donc ils sont plus euh, durs à tuer il y a aussi euh, les particules du Tuxedo qui ont été corrigées. Le Pet Rock aussi qui avait un problème qui a été corrigé. Et maintenant, les mobs sur votre île ne perdent plus de... Euh, les mobs, ils ne font plus casser vos euh, vos plantations. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Si vous avez un gros champ ou quoi, c'est plutôt cool. Malheureusement, le Turtle Pet, il n'a pas de bonnes habiletés, comme vous pouvez voir. Euh, même au niveau 100, et c'est juste la défense, quoi. c'est pas un super de bon pet. Il vaut pas plus que 5 millions. Donc, euh, même 3 millions, c'est cher quand même, je trouve. Euh... Donc on verra. Et je me demande aussi s'ils si n'ont pas changé. Est-ce que c'est toujours la... le Flower Mignon et toujours troisième Ou si c'est aléatoire, les quatre items maintenant, c'est des items aléatoires. Donc c'est pour ça qu'on va le faire ensemble, tout au complet, on va voir. Allez, un petit Jellyfish légendaire, ça serait pas mal là. Ou euh... ah, un livre Protection 6. Malheureusement, on n'a pas besoin de livre Protection 6. Ah, fait chier. Donc on va voir euh, maintenant le 3ème item. Est-ce que c'est toujours le Flower Mignon ou le quatrième item est le nouveau Vous voyez ce que je veux dire On va pouvoir euh, voir directement après. Euh, ça coûte environ... Euh, protection 6, c'est à peu près 4-5 millions à peu près. Ça va partir dans les alentours, là. 4 à 5 millions. Ah, déjà 5 millions. Wow, il overbid un peu, là, quand même. Wow. Wow, what the fuck. C'est vraiment trop overpay, là, hein. Je crois qu'il doit faire le euh, lift the Family, comme lui, il dit, là. Il doit faire le lift left Family, c'est sûr. C'est beaucoup trop cher, ça, hein. Alors maintenant, est-ce que c'est le flower mignon ou... Non, c'est un parrot pet cette fois-ci. Ok. Ça, ça vaut environ 30 millions. Donc, on va essayer de l'avoir pour 20. Si on est capable de l'avoir pour 20 millions, on dit pas non, les gars. Euh, il booste les habiletés, toujours. Ouais, les potions. Donc, ouais, voilà. Donc, on va voir. Il y en a, ils vont se battre ici, là. 8 millions déjà. On va mettre 18 millions. Tiens, vite fait. Il nous a mis 20... Ah. On 30 millions, ça commence à être cher par exemple. Ça vaut 30 millions, donc je vais pas trop parier dessus pour euh... pour rien. 30 millions, ouais, voilà. on va laisser tomber. Ça vaut ce prix là, donc on n'aura pas pu faire de profit sur ce Dark Auction là. Mais on va voir, est-ce que le dernier item c'est toujours le le truc euh, Attends, bon. Voilà, ok. 31 millions, ok. Bon bah, GG à lui. Bitcoin, s'il s'appelait. Et le dernier, est-ce que c'est le Fleur Mignon comme d'hab ou... Ouais, voilà. D'après moi, ça doit toujours être un Fleur Mignon, le dernier item du... Dark Auction, malheureusement, je suis point intéressé par cet item. Mais bon, au moins, on, aurait... on aura essayé de voir. Et là, comme vous pouvez voir, on va activer ça de nouveau vite fait. Et on va aller directement farmer les ghouls. Allez, à plus, bus, les amis. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si l'update vous a fait plaisir, une vidéo sur l'update et tout, vous a fait plaisir. N'oubliez pas de me le dire dans la description. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Icons et à bientôt